Hey, Deux enjeux ici là, pour, pour la Fédération, euh, et pour les grimpeurs et les organisateurs. Le, le premier c'est euh, bah, de se tester, euh, de savoir où les grimpeurs en sont euh, par rapport à ce, à ce format olympique. Euh, et, puisque c'est quand même un format qui tourne très très peu euh, au niveau international, même pratiquement pas. Donc pouvoir se tester, se, se juger, faire, faire un petit un, un point par rapport à ce format. Et puis c'est aussi l'occasion pour l'organisation, pour la Fédération, de s'entraîner aussi également hein, pour, euh, pour la préparation du tournoi de qualification olympique qui aura lieu ici à Tournefeuille euh, l'année prochaine à la même période. <t 'en> Le, le système de, de qualification euh, fait que les spécialistes sont euh, énormément favorisés pour la, la, la, leur, leur qualification finale. Euh, et on note aujourd'hui que si on est euh, très fort dans une, on a de très forte chances d'être en finale. Et c'est le cas aujourd'hui. Euh, alors peut-être que dans l'avenir, il faudra être effectivement très fort dans une et très fort dans une deuxième, voire une troisième. Mais Aujourd'hui, ça, ça suffit d'être très fort dans, dans une discipline et euh, ça favorise énormément les spécialistes. Donc pour moi l'objectif c'était vraiment de, au final de voir où j'en étais aussi bien en bloc qu'en difficulté parce que bon en vitesse j'ai déjà eu un peu les réponses à mes questions. Donc les finales, on commence aussi par la vitesse. Euh, donc la vitesse sous forme de tableau, comme sur la phase finale des étapes de Coupe du Monde. Si ce n'est que là il n'y a que 6 compétiteurs au lieu de 8. Ensuite en bloc également, même format qu'en Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde. Et ensuite une, une finale à vue pour la, pour la difficulté. Exactement le même principe. Je savais qu'on n'était que deux au final spécialistes de vitesse, donc c'était plus de la gestion. Alors c'est un peu compliqué mentalement parce qu'il ne faut pas être trop relâché non plus donc essayer de rester engagé dans ce que j'ai l'habitude de faire et donc tout s'est bien passé pour moi. De, sur le bloc, euh, bah j'ai super bien démarré puisque je, je fais le premier bloc euh, à vue. Bah c'était un, un style qui me plaisait avec de l'engagement, un peu d'équilibre, euh, des petits sauts donc euh, voilà c'était super bien parti. Euh, derrière bah je me suis battue pour faire du mieux possible dans les autres blocs qui du coup me, cor me correspondaient moins, étaient plus techniques avec des plus petites prises. Mais euh, voilà, je pense que j'ai fait euh, pas loin de, de ce, que, ce que je pouvais faire au mieux, donc euh, contente. Et puis euh, sur la difficulté, euh, pareil, euh, j'y suis allée relâcher sans me poser de questions, en essayant juste de, de me faire plaisir, de me fier à mes sensations. Et bah, voilà, je, je, je tombe en étant complètement euh, éclatée, donc euh, c'est parfait. à vous allez la première fois qu'on s'amuse souvent à, à jouer ensemble euh, en vitesse, ben j'ai pas grand chose à faire contre lui, hein, c'est sûr, mais c'est dommage parce que j'aurais fait un bon temps après le battre. Alors, Je vais attendre encore un peu, j'attends qu'il arrête pour le battre. Et du bon, j'ai fait ce que je t'avais fait en bloc, et j'ai sorti le meilleur essai au, au dernier bloc, et, euh, et en diff j'ai grimpé à mon niveau, c'était dément de se battre, c'était tellement dément de se battre et lâcher des cris, c'était des vents. Et ça, c'est ce que j'aime dans le sport et dans le combiné aussi. C'est qu'on va se pousser à bout. Entre le niveau national et le niveau international, ça n'a rien à voir. Je sais que pour la vitesse, je suis capable d'aller chercher la première place aussi bien que je l'ai fait aujourd'hui. Et après, sur le bloc et la difficulté, ça va être encore plus dur. Donc il va falloir encore travailler énormément pour, pour espérer faire des places comme ça à l'international.